Merci. Bonjour à tous dans cette séquence je vais vous parler de l'effet de floutage dans les vues sous iOS. Le floutage c'est un effet courant dans iOS et vous avez ici une petite démonstration en particulier lorsque une vue est amené à recouvrir une autre vue, typiquement une vue modale qui va afficher quelque chose. Là l'exemple que je vous montre c'est avec euh, l'apparition bah, de tout ce qui est le centre de notification etc. Soit US 10. Donc quand vous recouvrez les choses vous pouvez avoir envie d'un effet qui permet également de garder un certain contraste en particulier si du texte. Donc vous avez différents types de flou, un flou qui est light donc plutôt blanc, un qui est extra light très très blanc, et un qui est foncé. Donc en fait, le foncé, c'est celui que vous voyez ici, là, je crois que c'est le, le flou qui est foncé. En fait, c'est basé sur les UI Visual Effect View, donc c'est une variante des vues classiques qui peuvent intégrer un certain nombre d'effets. Et en fait, tout simplement, eh bien, on va superposer, euh, pas simplement des vues, mais des vues et des UI Visual Effect View. Le principe, c'est que, comme je vous l'ai dit, on construit une UI Visual Effect View, on associe l'effet voulu, donc on a Blur Effect et Vibrancy Effect, on va voir la différence entre les deux, je vais vous montrer sur la Blur Effect et pour le reste, vous savez faire, et on va placer la vue ainsi construite, donc la UI Visual Effect View, devant la vue que l'on va flouter et on peut la positionner, on peut ne flouter qu'une partie de l'écran, on peut vraiment faire ce que l'on veut, il n'y a pas de problème. Et on peut bien évidemment utiliser là avantageusement l'attribut hidden qui fait que la vue elle a éventuellement déjà été chargée mais elle n'est pas visible et on positionne le set hidden à no ou l'attribut hidden à false si on veut faire apparaître la vue soit en objectif C soit en Swift. Je vous montre rapidement ce que fait cette petite application. Donc, vous voyez, j'ai toujours cette très très belle vue dans celle-là. Vous savez que c'est un des endroits où il y a probablement des océans, avec, bien qu'on soit au large de Saturne, semble-t-il, de l'eau à une température importante. Ça fait d'ailleurs des geysers d'eau. Et par conséquent, ça pourrait être un endroit qui abrite la vie. D'autant plus que, semble-t-il, l'océan, comme sur Europe, il n'est pas entre deux couches de glace, mais il, y aurait peut il toucherait peut-être le noyau. Bon. Voilà c'est une histoire rigolote. En tout cas moi je trouve que cette vue est superbe et vous voyez que ici je vais la flouter. Donc vous voyez qu'on a les différents types euh, de flou donc le dark, le normal et le ultra light. et puis ici je peux déflouter assez facilement mon, euh, ma vue. On recommence et vous voyez que c'est un effet classique que vous avez dans iOS. Regardons la programmation de mon petit exemple en Swift. Donc là j'ai juste mis la portion de code qui est intéressante. Encore une fois beaucoup de choses sont au niveau de l'init. Donc là nous avons un certain nombre de déclarations. Je vous laisse regarder les choses. Ce qui est intéressant c'est effectivement les trois visual effects que j'ai créé ici. Le reste vous avez parfaitement l'habitude. Donc je construis ici toujours mon image de fond. J'ai ici euh, mon bouton flouter, donc je construis tout ça. Ce qui est intéressant là ici c'est que j'ai trois zones de flou, simplement pour vous montrer les différents types de flou qu'il y a. Je positionne l'attribut iden à trou, donc ces vues n'apparaissent pas et euh, ben, j'ai un petit texte, etc. etc. Ensuite eh bien, je fais les add -sub view de tout ça, je m'arrange pour que bien évidemment les vues là soient positionnées après le fond, donc c'est à dire qu'elles seront devant et par contre je laisse le label dessus et le bouton dessus. Et puis bien évidemment j'ai associé euh, au bouton euh, la méthode floot, qui va être une bascule qui va simplement activer et désactiver l'attribut iden des euh, vues concernées et j'en profite également pour changer la valeur de l'attribut et puis également le titre du bouton. C'est classique, hein, on a déjà fait ça mille fois, vous voyez il n'y a, a vraiment rien de sorcier à l'affaire. En exercice, vous pouvez le faire en objectif C, c'est vraiment très, très similaire. Une fois que vous avez pris un peu d'habitude, c'est un exercice que je vous recommande de faire. En que si vous êtes amené à faire le développement iOS, c'est d'apprendre à naviguer entre les deux langages. Et avec un peu d'habitude, on s'en sort bien, on réalise que finalement, les noms, il y a une certaine cohérence. Et par conséquent, on peut très bien vivre avec les deux langages au sein d'un même projet. J'ai parlé de UI Vibrancy Effect, je ne vais pas vous montrer comment ça marche parce que c'est rigoureusement identique. Donc si vous avez été capable de faire du floutage, vous serez capable de faire du UI Vibrancy Effect. Donc en fait l'intérêt c'est que ça augmente le contraste et en particulier vous jouez un petit peu sur le fait que là, euh, ben, euh, vous voyez mieux du texte sur un fond euh, que vous ne maîtrisez pas forcément. Donc c'est un effet à part entière, euh, là aussi euh, vous créez la vue, vous le faites apparaître, exactement comme pour le floutage. Ben, en guise de conclusion euh, que dire sinon que c'est gratuit, ça fait partie de la charte graphique d'iOS depuis iOS 7, il y avait eu beaucoup de modifications entre iOS 6 et iOS 7 en termes d'apparence graphique et par conséquent, eh c'est à utiliser et n'hésitez pas à le faire. En particulier quand vous avez un panneau qui doit s'afficher devant un autre. C'est un effet classique dans iOS. Je vous remercie de votre attention. A bientôt.